Esperluette. Esperluette. Esperluette. Et si la gourmandise nous amenait à aimer la lecture Deuxième partie de cette belle histoire gourmande et littéraire. Comme vous l'avez découvert dans la première partie, Mélissa est arrivée au bon endroit et au bon moment dans ce projet. La complémentarité et la complicité des deux sœurs donnent ce petit plus à la boutique qui fait que l'on s'y sent bien et que l'on aime y retourner à tout moment de la journée. Melissa nous en dit encore un peu plus sur ce qui les anime, sur l'organisation à mettre en place pour créer ce genre de boutique et nous donne quelques règles pour qu'une idée folle comme celle-ci devienne réalité. Bonne écoute Je m'appelle Mélissa, j'ai 29 ans, je suis co-gérante du livre gourmand avec ma sœur Jessica. C'est une librairie bistrot, donc on vend des livres, on est spécialisé en jeunesse et on a quand même des livres d'occasion pour les adultes parce qu'on voulait quelque chose pour les adultes aussi. Et en même temps on fait petite restauration, donc les petits déjeuners le matin, le repas du midi et les goûters l'après-midi. L'idée, elle est partie de Jessica qui voulait ouvrir sa librairie, elle voulait avoir une petite librairie qui lui ressemble et tout ça. Et en même temps, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui irait bien avec les livres Parce que c'est difficile d'ouvrir une librairie toute seule. Et on s'est dit, bah, manger, forcément. <rire> Donc voilà, on s'est lancé dans la, dans la restauration à côté euh, pour ouvrir notre concept. J'ai fait des études de gestion d'entreprise. J'ai aussi un master en développement durable pour les entreprises. Et euh, j'étais en Bulgarie quand l'idée a germé chez Jessica. Je faisais du support technique pour le jeu Clash of Clans. J'en avais marre de ce travail-là, donc je voulais aller m'installer en Espagne. J'avais très envie de créer ma boîte. Après, j'avais tout plein d'idées. Je voulais ouvrir une boutique de cosmétiques où en fait, je voulais vendre tous les ingrédients pour que les gens puissent faire leur propre cosmétiques à la maison. Parce que ça ressemble beaucoup à la cuisine quand on commence à faire des crèmes et des baumes et tout ça. Et sur la route, je suis venue voir ma famille et, euh, et c'est là qu'elle m'a dit « Oui, euh, j'ai bien envie d'ouvrir ma librairie, mais je ne me sens pas trop de le faire toute seule. » Et j'ai dit « Bah écoute, je suis là, alors on peut le faire à deux. » Ça s'est décidé en un quart de seconde et euh, on s'est dit « On se lance. » Et après, bien sûr, on a posé les chiffres, on a vu ce qui était faisable ou pas. Et en même temps, on s'est fait accompagner par Initiative tout. Et C'est un super accompagnement. Du coup, on était sûr de nous et tout ça. On a bien peaufiné les lignes du projet. Et le fait de se faire accompagner par Initiative Ventoux, ça nous a permis de se poser les bonnes questions, parce qu'on aurait sûrement fait des erreurs, parce qu'ils ont un regard extérieur, et ils ont l'habitude de financer des projets. Et en même temps, comme on avait un bon dossier, du coup, on est passé dans la commission Initiative Ventoux et on a eu l'unanimité des votes pour avoir notre, parce qu'ils nous ont accordé un prêt aussi. Et euh, une fois qu'on a eu euh, l'unanimité des votes, euh, du coup, on avait trois banques qui nous suivaient. Donc, euh, c'était le début et c'était bien lancé. Quoi. On a eu plein d'idées parce qu'au tout début, bah, les idées fusent et tout. Donc, euh, du coup, euh, ça partait un peu dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que c'était bien de se faire accompagner. Au moins, on pouvait bien cadrer ce, qu fallait, euh, ce qui était important, euh, ce qu'il ne fallait pas négliger. Et puis, euh, les trucs qui étaient un peu plus annexes. Et euh, après, euh, c'est vrai qu'avec Jessie, on, enfin, on est souvent d'accord. Euh, on a des idées différentes, mais euh, en général, on, on aime bien les idées l'une de l'autre. Donc, euh, On est complémentaires parce que la partie livre, c'est que Jessie qui la gère. C'est elle qui fait les commandes, qui fait ses sélections, euh, qui essaye de, de développer les partenariats avec les écoles et les, les bibliothèques et tout ça. Et après, moi je suis plus dans la partie du coup gestion, tout ce qui est euh, la paperasse, les papiers, les fournisseurs et tout ça. Donc euh, de ce côté-là, on se complète. Après, pour ce qui est de, du travail vraiment dans la boutique, euh, on s'est répartis les rôles, mais euh, on ne pourrait pas bosser l'une sans l'autre. On ne fait pas exactement les mêmes choses, mais euh, on sait à peu près tout faire aussi, au cas où. En fait, dans la journée, euh, le matin, c'est réparti comme ça. Le matin, on cuisine toutes les deux. Et l'après-midi, il y en a une qui reste en cuisine pour préparer les, les gâteaux et tout ça, et il y en a une qui, qui reste en dit devant, <rire> et qui s'occupe de servir les clients et de faire euh, tout ce qu'on qu peut faire quand on a du temps. Donc c'est euh, gérer les réceptions de livres, gérer les réceptions de cartes postales et tout ça. Enfin, euh, tous les à côté. En fait, au début, il n'y en avait qu'une qui restait en cuisine tout le temps, même pendant le service du midi, et l'autre qui servait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on en avait marre toutes les deux de faire toujours la même chose. Donc euh, même là, on a échangé. Au bout d'un moment, on s'est dit, bah comment, on est quand même super libre, vu qu'on a notre entreprise. Des fois, on l'oublie qu'on est libre et qu'on peut faire ce qu'on veut. Et donc, on a changé ça. Et du coup, on alterne une semaine chacune, mais au moins, on se lasse pas de ce qu'on fait. Des fois, je fais des réceptions de livres et j'adore lire. Après, c'est vrai qu'avec le travail, j'ai un peu moins le temps de le faire qu'avant. Mais j'adore l'univers des livres, j'adore... Bon, C'est un univers assez sympa quand même et puis on a la chance de faire librairie pour enfants donc euh, on a des livres trop mignons. Je me sens plus à l'aise pour conseiller sur des livres jeunesse que si c'était des livres pour adultes où là il faut, euh, bah, il faut vraiment bûcher son sujet, connaître tous ses auteurs et tout ça alors que là des fois juste je trouve une, cou une couverture qui me plaît je commence à lire et puis euh, voilà. <rire> j'ai une histoire euh, justement pour les enfants que j'adore ça s'appelle Courage petit lapin et, euh, et j'ai ouvert ce livre, j'ai lu l'histoire en... Bah, très vite parce que c'est une petite histoire mais elle est trop chou ça parle d'un petit lapin qui est avec sa copine euh, lapine euh, il y en a un des deux euh, qui est très aventurier et l'autre très casanier et celui qui est aventurier il avait prévu l'après-midi la, dans, la, dans, la, dans la forêt et l'autre est tellement casanier qu'il ne veut pas y aller bah, l'autre part tout seul et le premier qui, qui voulait rester chez lui il finit par tourner en rond et donc il décide d'aller le chercher dans la forêt et il tombe sur le loup qui était en train de kikiner son autre copain qui était parti tout seul. Et donc là il arrive, il défend son copain et, pour, euh, et pour, être, euh, bah, pour être sympa avec le loup, il lui offre des cookies. Et tout le monde mange des cookies dans la forêt et ils sont tous contents d'être ensemble. <rire> Jessica était ici, elle aurait été dans une autre ville, elle aurait, aurait proposé le projet, on l'aurait fait ailleurs. Mais euh, comme elle est, elle est jamais partie de Carpentras et qu'on adore toutes les deux quand même notre ville, on s'est dit euh, oui, on va le faire ici. C'est bien Carpentras, il faut faire bouger cette ville qui n'a pas une superbe image. Mais en même temps, euh, si c'est pas les Carpentras qui vont le faire, c'est pas les autres euh, qui vont s'y mettre, donc ça commence quelque part. <rire> ah ben moi j'aime bien parce que là j'habite dans le centre-ville, donc je fais tout à pied. Euh, maintenant que je suis commerçante, je connais bien tous les commerçants de Carpentras et franchement ils sont super. Ils sont super. On a eu un bon accueil par tout le monde quand on s'est installé et, et ça fait vraiment plaisir parce qu'on quand on n'est pas du métier, on se pose toujours la question comment on va être accueilli et tout ça en plus, euh, ben on fait quelque chose de nouveau mais bon, des, des endroits où on peut boire du thé du café, manger des, des bonnes viennoiseries il y en a aussi beaucoup <rire> donc on ne savait pas quel accueil on allait avoir et on était super, super contents donc euh, ça fait plaisir et donc du coup, euh, ça fait que la ville, quand on quand on la redécouvre, quand on est parti, qu'on la redécouvre, elle est jolie. Comme on s'est présenté, on n'a pas eu peur. C'était un des points importants de, des conseils d'initiative tout d'ailleurs. Ils nous ont dit, n'hésitez pas, allez vous présenter, allez voir les autres, même s'ils font la même chose que vous, au moins vous allez les voir. Et ça, ça fait tomber pas mal d'a priori et de choses, et c'est vrai. Et en fait, on a eu un super bon accueil, même des gens qu'on pourrait considérer comme la concurrence. Mais en même temps, Carpentras c'est tellement petit qu'on n'est pas concurrent, on est tous ensemble, face aux grandes surfaces <rire> recettes c'est plus l'inspiration du matin <rire> et, euh, et les, les fruits et les légumes qu'on peut trouver euh, chez Vincent. Euh, donc après on adapte euh, en fonction de nos envies, en fonction de l'étalage. On essaye le euh, plus possible de travailler avec des producteurs locaux. Euh, pour les fruits et les légumes on les prend chez euh, Vincent, le primeur qui a sous les halles. Euh, après pour euh, le vin on travaille avec euh, Claude Pleinneau qui fait du vin bio sur Aubignan. Euh, pour nos bières, on travaille avec la Déjantée, qui est brassée à Perne. Après, on veut étendre notre gamme de bières euh, locales, donc on est en contact avec plein de petites brasseries euh, qui sont sympas, parce qu'il y en a pas mal. On fait des partenariats euh, dans Carpentras, donc on travaille avec Molto Bono pour les Palmetons, qui cartonne à Noël, bien sûr. <rire> euh, avec la Crèmerie Fromagerie Merci, pour nos fromages. On a le thé, qui vient de la Torréfaction Bresse à Sarayan. Du coup on fait une cuisine simple quand même, on ne va pas chercher compliqué vu qu'on n'est pas du métier, on, on travaille des bons produits, on fait des choses simples mais euh, de qualité. On mange beaucoup de tartes, des salades, des soupes, on fait un menu du jour qui change tous les jours bien sûr, on a aussi des croque-monsieur et après on a plein de gâteaux. <rire> enfin, on est très gourmande. <rire> On, on fait beaucoup de plats les végétariens, c'est ceux qui marchent le mieux d'ailleurs à la boutique. Et euh, les croque-monsieur, on proposait le classique genre bon fromage et on changeait, il y avait toujours de la viande ou des rivets de viande dedans. Et, euh, et en fait on s'est dit que bah, les végétariens aussi pouvaient manger des croques. <rire> et donc on s'est mis à en faire plein de végétariens et on peut faire plein de combinaisons possibles et c'est super bon aussi. On fait entre 15 et 25 couverts le midi. Le samedi pour le brunch c'est toujours freestyle. Autant on a des samedis euh, remplis ou autant euh, c'est Walking Dead, on sait jamais. <rire> Mais l'avantage du samedi c'est que ce qu'on n'a pas fini on le reporte à la maison <rire> donc on gaspille pas. <rire> Et donc on fait que des recettes qu'on aime hein, bien sûr. <rire> il n'y a pas vraiment de formation obligatoire pour la cuisine, il y en a une pour la l'hygiène et la sécurité en cuisine ça c'est primordial ça c'est obligé de... on est obligé de l'avoir pour ouvrir un restaurant faut pas faire n'importe quoi pas besoin de CAP ni rien donc là comme on aimait quand même bien cuisiner on a adapté nos recettes on a tâtonné pour gérer le stock et tout ça alors au début on commandait trop et puis petit à petit on tâtonne on réduit on fait attention parce qu'il faut pas trop de gaspillage c'est ça qui est important aussi et en tant que défenseuse du développement durable, j'aime bien ne pas gaspiller. On fait, on fait beaucoup de recettes où d'un coup on dit « bon, on a ouvert ça, on l'a fait pour cette recette, et maintenant il faut qu'on en fasse une autre, c'est ce qu'il faut, il faut finir. » Et en même temps, on ne commande pas de grosses quantités non plus, parce que justement, on, faire, on fait attention. Notre date d'ouverture, c'était le, le 8 septembre 2017. C'était sportif le soir d'avant, on était encore en train de mettre les... d'installer les livres dans les bibliothèques, on n'avait pas fini. On a ouvert avec des grandes cernes sous les yeux. C'était un vendredi, le jour du marché, et donc c'était un beau challenge. Mais on avait fait, un... c'était une très belle journée. On avait eu du monde et tout. Bon, on a bien sûr la famille, les amis qui sont passés, donc ça fait chaud au cœur et et même les carpentratiens qui sont arrêtés, oh, qu'est-ce que c'est C'était trop cool. On avait la pression parce que justement, comme on n'était pas du métier de la restauration, on ne voulait pas se louper sur ce point-là. Autant sur les livres, on était confiante parce que Jessica maîtrise vraiment son rayon. Autant sur la restauration, on, avait, on, avait, on appréhendait les critiques. Et d'ailleurs, on, on, on, on a beaucoup évolué depuis l'ouverture parce qu'on a fait attention à ce que les clients nous disaient et on a, on a adapté pour vraiment correspondre à notre clientèle et parce que bien sûr on s'était loupé hein, sur le début <rire> c'était pas parfait bah, nos parts de tarte étaient trop petites pour le menu du coup euh, on nous l'a dit plusieurs fois et on a agrandi nos parts de tarte et maintenant on nous le dit plus on a vraiment écouté les conseils euh, qui venaient euh, de, de tout le monde de notre famille, de nos amis, de, de nos clients et on essaye vraiment de, de faire au vieux et même maintenant on adapte toujours nos recettes ou qu critiques qu'on nous fait pour, euh, pour être sûr qu'elles soient bonnes <rire> On attend la suite, <rire> de voir comment ça évolue et tout ça. J'avais un peu du mal à me projeter dans la boutique au début parce que la partie livre j'avais du mal à me représenter ce que ça faisait et la partie restauration c'était tout nouveau donc j'avais un peu de mal à me projeter et je suis très contente de là où on a réussi à arriver. Au début on ouvrait le lundi, on faisait du lundi au samedi. Et au bout de deux mois d'ouverture, on s'est rendu compte qu'on tenait pas la cadence, qu'on était très fatigués et euh, donc on a arrêté d'ouvrir le lundi. Pas parce que c'était un jour qui marchait pas, parce que c'était un jour qui marchait comme les autres en fait. Euh, les clients étaient là mais c'est nous qui tenions pas le rythme, <rire> ça fait partie des grosses remises en question. Hein. Il faut s'écouter, oui. Mais après, on... en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait plus l'énergie parce qu'on avait fait une soirée privée en soir. Et c'était un samedi soir et on s'est dit « Oh là là, lundi, il faut recommencer, tout remettre en état et tout. » On a dit « Non, lundi prochain, on n'ouvre pas. » Et on se dit non mais bah, en fait on n'ouvrira plus le lundi parce qu'on est, on est épuisé et qu'on n'a pas le temps de tout gérer correctement, on n'avait pas le temps de, de gérer les à côté de la boutique. Donc euh, maintenant on a le lundi pour se reposer mais aussi pour faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire la, dans la semaine. Les interviews, les courses, les papiers, la facture, les la compta, <rire> il y a des choses à faire. <rire> on a pris des vacances dès 6 dès mois d'ouverture parce que je suis très attachée aux 5 semaines de congé par an on les mérite comme tout le monde vu qu'on travaille 50 à 55 heures par semaine on a bien droit à nos cinq semaines de congés par an et c'est important pour nous pour se reposer avoir des nouvelles idées avoir le temps de bien ranger la boutique de bien se poser sur nos commandes nos fournisseurs savoir si on est à jour de partout et ça fait du bien de faire une pause des fois si on a quand même des clients adorables. On... On a été agréablement surprise dès le premier mois d'ouverture, on a eu des clients très fidèles qui revenaient et qui nous ça donne confiance en soi quand on ouvre. Et, euh, et on adore nos clients, mais si on, si on commence à être trop fatigué, à plus, à plus sortir la tête de l'eau, on, on sera moins agréable, donc ça sera moins sympa pour tout le monde. <rire> le bilan de la première année est bon, on est très contente notre comptable aussi et le banquier aussi. <rire> Donc euh, ça fait plaisir ouais. et on, on espère continuer parce que c'est les trois premières années les plus difficiles pour un commerce donc euh, on dit que si on a passé la troisième année normalement on peut continuer tant qu'on veut <rire> donc là on travaille on travaille dur pour euh, que les trois premières années se passent bien. On ne s'attendait pas à ce que les clients reviennent aussi souvent. Euh, parce que dans les, mes études on a vu que fidéliser un client ça prend beaucoup de temps euh, que ça se fait vraiment pas de suite et la super bonne surprise de ce petit commerce dans Carpentras c'est que dès le départ on a eu des clients très fidèles. C'est un petit commerce de proximité donc c'est beaucoup les gens du centre-ville qui viennent et on n'est pas dans une immense ville, on n'est pas à Montpellier ou quoi donc euh, du coup euh, Carpentras reste un grand village <rire> et les, quand les gens aiment ils reviennent. <rire> Des fois, euh, on aimerait bien agrandir parce qu'on se sent un peu à l'étroit. Euh, euh, oui, des fois, on se sent à l'étroit quand la boutique est pleine, euh, par exemple pendant les Noël insolites où ça déborde de tous les côtés où les gens se battent pour avoir une place. <rire> Mais après, on reste euh, très terre à terre. On n'a pas passé les, le cap des trois ans d'ouverture. On, on a encore de, beaucoup de, de défis à relever euh, <rire> de notre côté pour être sûr de... de... De bien survivre, <rire> enfin de faire marcher la boutique et je veux pas avoir les yeux plus gros, plus gros que le ventre entre guillemets, mais je veux pas, je veux pas qu'on se gasse la gueule juste parce qu'on a voulu faire plus. Ouais, je suis partisan de, on consolide nos acquis et après on voit si on a grandi, si on fait mieux, si on peut, si on a le temps, si on a l'énergie. <rire> on a un gros objectif qui arrive en septembre, c'est que on commence toutes les deux à se payer un salaire qui est un grand pas. Donc l'objectif, c'est de le faire bien. Et donc en septembre, on passe toutes les deux un, un salaire correct. Mais ce ne sera pas la folie non plus, mais c'est juste pour voir si l'entreprise bah, déjà supporte ça et, et consolider là-dessus. Et, et après, on verra si on peut faire mieux encore. Si tout fonctionne bien, ce serait merveilleux. Moi, j'aimerais bien qu'on ouvre d'autres livres gourmands. Mais sur le même principe, euh, du coup, de s'installer dans une petite ville de... ou dans une grande ville, mais que ce soit vraiment à l'image de, de celui ou celle qui le tient. Et euh, ce ne serait, f... serait pas forcément nous qui ouvrirons les autres livres gourmands. J'aimerais bien que ce soit d'autres personnes, mais qui reprennent notre idée. Faire un peu comme a fait la ruche qui dit oui, dans les petits villages reculés ou dans les grandes villes, je trouve que ce serait cool. <rire> On a eu des galets. On eu des coupures intempestives d'électricité à Noël. <rire> bah, bien sûr on avait branché plein d'appareils et on n'a pas réfléchi que... <rire> que les plombs allaient sauter <rire> et forcément ça arrivait. <rire> et donc à Noël quand la boutique est remplie, qu'on fait des crêpes dehors et que, <rire> que c'est tout plein et d'un coup boum on est dans le noir, il n'y a plus de musique donc on n'entend même plus les frigos, <rire> ça fait bizarre. <rire> Alors, heureusement on a un électricien au top et il est venu je crois dans dans la demi-heure, euh, même pas, et on avait réussi à tout faire euh, remarcher, mais euh, on a eu un coup de panique, ouais. <rire> Ça nous est arrivé est personne, surtout au début, à euh, l'ouverture, et du coup on est allé chercher du fromage chez Merci pour se consoler. On se remet complètement en question, on se demande si, euh, si ce qu'on a préparé à manger c'était bon, si, euh, pour, on se demande toujours pourquoi, et, euh, et on n'a jamais, jamais la réponse, on apprend tout le temps. <rire> bah, C'est des challenges tous les jours d'être C'est euh, c'est, est-ce que je me suis bien occupée de mes réseaux sociaux Est-ce que je me suis bien occupée de mes commandes Est-ce que je me suis bien occupée de mes clients Est-ce que tout va bien Est-ce que la boutique est propre et nette Est-ce que tout est bien rangé Est-ce que mes gâteaux sont beaux Il y a tout plein de questions tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire pour me renouveler aussi Parce qu'après, si on fait toujours pareil, les gens se lassent. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer Où est-ce que je peux avoir plus de place pour vendre des choses on, si on pouvait pousser les murs on le ferait mais, mais non on a grandi on met plus d'étagères mais met... l'espace et la déco aussi hein. faut que ce soit joli faut que ça donne envie de revenir et donc euh, là cet été on va se concentrer sur la terrasse il faut qu'on fasse un truc mignon <rire> donc euh, voilà on commence à réfléchir à cet été euh, c'est la bonne période <rire> et commence à faire beau <rire> ah, des fois ce serait bien une petite routine tout pareil toujours et on change pas mais après, enfin euh, et euh, moi, on se lasse vite de la routine, donc euh, quand c'est trop facile, on s'ennuie, <rire> donc on se met des nouveaux challenges. <rire> ah, bah, des fois, on s'engueule un peu, mais c'est normal, on passe euh, énormément de temps ensemble, on part même ensemble pendant les vacances. C'est vrai que des fois, on, on s'engueule parce qu'on n'a pas la même vision sur comment gérer les, les choses dans l'entreprise, mais... Euh, mais au final, euh, comme on est sœurs et qu'on s'entend bien, on arrive à mettre les choses de côté, à faire la part des choses aussi, et à se dire euh, bah, qu'est-ce qui est vraiment important au final, et, et puis après ça roule. <rire> on travaille ensemble, mais on n'a pas non plus un, un esprit de compétition surdéveloppé on n'est pas là pour euh, écraser quelqu'un ou quoi, on, on est juste là pour euh, faire vivre notre petite boutique, et donc on n'a pas. Enfin, il n'y a aucun moment où on est sur les nerfs, où on est. Enfin, euh, je ne je sais, je sais pas comment l'exprimer, mais on n'a pas envie de. Euh, de... Tout ce qu'on veut faire passer c'est une bonne énergie, une bonne entente et donc on travaille tous les jours pour, pour que ça se ressente et pour que ça marche entre nous aussi quoi. Ouais, on est très contente de faire ça ensemble et... à Carpentras et avec ce commerce, donc on est contentes, ouais. Mon esperluette du moment c'est les fleurs. <rire> Je suis en mode printemps. Et euh, du coup j'ai envie de mettre des fleurs, euh, plein de fleurs de partout. Par contre j'ai pas du tout la main verte, <rire> donc euh, bah, euh, j'ai acheté un peu du romarin, du thym, j'espère que j'arriverai à le faire tenir, mais pour la boutique j'ai pris des fleurs en plastique. C'est joli et ça meurt pas. <rire> donc ouais, les fleurs. Euh, J'aime bien euh, les fleurs, on... Bref, on voit aussi un peu pour en mettre sur les gâteaux, parce que ça fait très joli les fleurs sur les gâteaux, et il euh, y a plein de fleurs qui se mangent en plus. Donc euh, voilà. Ouais, en ce moment c'est les fleurs. Ah, mais moi j'ai un regret, c'est juste de pas pouvoir venir au livre gourmand euh, bah, pendant mon temps libre, <rire> enfin de me faire servir au livre gourmand. J'aimerais bien. <rire> Quand on aura embauché, je viendrai profiter. <rire> ah, je prendrai un bon gâteau et du thé. <rire> je viendrai surtout l'après-midi pour me poser avec un bouquin et euh, profiter du canapé, sur lequel je m'assois presque jamais. <rire> et ouais, je ferai une petite pause détente. <rire> Merci Mélissa, je suis complètement d'accord avec toi. S'asseoir dans ce fauteuil avec un bon livre, une bonne boisson chaude ou fraîche selon la saison et votre superbe tarte au citron meringuée revisitée, c'est un pur bonheur. Je pense que les interviews de Jessica et Mélissa vous auront donné l'eau à la bouche et l'envie de lire. Enfin j'espère. Pour retrouver le si joli rire des deux sœurs, rendez-vous au 17 rue des Halles à Carpentras sur leur page Facebook ou Instagram. Pour les amoureux de la lecture, Carpentras a également une magnifique bibliothèque à visiter absolument. Je pense d'ailleurs que j'en parlerai dans un prochain épisode d'Esperluette. Restez connectés D'ici là, rendez-vous le mois prochain. Après la vue et le goût, nous parlerons de Louis avec Emmanuel Le Carreau, qui est sonothérapeute. J'attends vos commentaires, questions sur les applis de podcast et les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Esperluette est partout. A une prochaine, je l'espère, Luette évidemment Espère l'uette Espère l'uette <t 'en>